Méditation sur le chakra racine. Harmoniser le chakra racine. Muladhara chakra méditation sous hypnose. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à harmoniser le chakra racine, appelé aussi Muladhara chakra, grâce à une méditation sous hypnose. Avant cette méditation sur le chakra racine, je vais vous définir ce qu'est un chakra et à quoi correspond plus précisément le Muladhara chakra à travers ses différentes caractéristiques. Je vais vous délivrer certaines informations vous permettant de savoir si votre chakra racine est trop ouvert, s'il est suractif donc, ou si au contraire il est fermé, et donc sous-actif, ou alors s'il est équilibré. Et surtout, je vous donnerai les conséquences de ces différents états possibles sur vous, sur votre humeur, votre tempérament et votre vie. Le but de cette méditation sur le chakra racine est triple. Permettre que votre chakra racine soit ouvert ou actif, c'est pareil, c'est-à-dire que l'énergie y circule bien. Permettre également le rééquilibrage de l'ensemble de vos sept chakras. Cette vidéo étant la première d'une série de sept vidéos au minimum. Je dis au minimum parce qu'il y a d'autres chakras que les sept chakras principaux et que je vais peut-être travailler sur certains de ces autres chakras. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore si, euh, si j'en inclurais certains directement dans les vidéos euh, des chakras primaires auxquels ils sont rattachés ou si je les ferai dans une vidéo distincte. Et enfin, le but de cette méditation sur le chakra racine est de permettre l'éveil de la kundalini. C'est quoi la kundalini? Eh bien, C'est une énergie spirituelle, une énergie de vie qui, selon la culture euh, hindoue et bouddhiste, est représentée par un serpent lové autour euh, de la colonne vertébrale. Elle prend naissance justement au niveau du chakra racine, et quand la Kundalini est endormie, donc euh, au niveau de ce chakra, eh bien le but est de la faire traverser les sept chakras en montant le long de la colonne vertébrale. On reverra ça plus longuement d'ici quelques jours, puisqu'après avoir fait les vidéos sur les chakras, j'en ferai une sur la Kundalini. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, deux choses. La première, primordiale, faites ces vidéos dans l'ordre. Ne faites pas l'impasse sur un chakra ou ne les faites pas dans un ordre différent. Le fait par exemple de travailler sur le chakra du, du, du troisième œil ou sur le chakra couronne sans avoir d'abord travaillé sur votre ancrage à la terre peut vraiment avoir des répercussions mentales ou psychologiques, fâcheuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous devez d'abord être bien ancré à la terre. Beaucoup de personnes veulent directement travailler sur le chakra du cœur ou le chakra coronal, mais c'est une grave erreur car les chakras sont liés entre eux et lorsqu'un chakra est fermé ou déséquilibré, cela impacte obligatoirement tous les autres chakras puisque, par exemple, lorsqu'un chakra est surarquée, est suractif, euh, il déverse son, il déverse son surplus d'énergie dans un autre chakra. Et, à l'inverse, s'il est sous-actif, il va aller vampiriser l'énergie de d'autres chakras, que ce soit ses propres chakras ou ceux des autres. La deuxième chose, c'est que les informations que je vais vous communiquer sont essentielles voire primordiales pour la séance puisque non seulement elles elle vous elle vous donnent des pistes de travail euh, en éclairant sur certains points par exemple auxquels, auxquels vous ne pensiez pas mais aussi et surtout elles font partie intégrante de la séance d'hypnose qui va suivre. La séance d'hypnose ne commence pas euh, quand je vous invite à fermer les yeux, elle commence bien avant. Quand vous prenez un rendez-vous pour faire une séance d'hypnose avec moi, euh, je ne ne vous sente pas dessus en vous disant fermez les yeux et rentrez sous hypnose. Je vous mets sous hypnose avant même que vous ayez fermé les yeux, ne serait-ce qu'en créant des conditions pré-hypnotiques. Et si vous êtes un certain nombre à me dire que vous ressentez et vivez avec mes séances d hypnose en ligne, des choses que vous n'aviez jamais ressenties avec d'autres séances de méditation ou d'hypnose en ligne, ou que vous atteignez des dimensions que vous n'aviez jamais atteintes auparavant, c'est aussi pour ça. Voilà, la création d'un lien, la mise en place d'un lien entre vous et moi est indispensable. Et là, j'ai en tête certains commentaires disant que l'intro est trop longue. Eh bien, désolé, mais voilà, l'intro est comme elle doit l'être, euh, dans votre intérêt en plus. Par contre, si vous avez déjà fait la vidéo entièrement, sans vous adormir par exemple, et que vous la refaites par la suite, vous n'êtes pas obligé de tout réécouter, bien sûr. Autre chose, j'ai eu quelques commentaires également sur euh, les publicités qui empêcheraient de se concentrer sur la méditation. Il n'y a aucune publicité à partir du moment où je vous dis que la séance va commencer. Ce qui veut dire que les pubs que mes YouTube sont présentes uniquement avant l'hypnose formelle. Et donc, aucune concentration n'est nécessaire puisque vous pouvez très bien écouter la première partie de la vidéo en faisant autre chose si vous voulez. Maintenant, vous êtes sur une plateforme gratuite. Mes séances, les informations que je vous délivre, l'aide que je vous apporte, etc. sont gratuits. Et en échange, vous devez juste cliquer toutes les 5 minutes euh, au bout de 5 secondes sur « Passer l'annonce ». Je ne regarde plus la télé depuis des années, mais de mémoire, les pubs duraient bien plus de 5 secondes. Elles duraient plus de 5 minutes et on ne pouvait pas les passer. Idem pour le, pour le replay d'ailleurs. Je suis convaincue que cela n'a guère changé depuis. Bref. Revenons à nos chakras, et plus particulièrement à notre chakra racine. Alors, un chakra c'est quoi Eh bien, tout simplement, euh, c'est un centre énergétique, centre énergétique qui véhicule l'énergie de la Kundalini. Chaque chakra véhicule une énergie particulière et donc, les, et donc des caractéristiques qui lui sont propres. Le chakra racine, appelé également Muladhara, est le premier chakra des sept chakras principaux. Comme son nom l'indique, il représente la base, les fondations le socle donc. Ce chakra est le siège euh, du lieu de restauration de vos forces physiques. Il se trouve au niveau du périnée, le périnée étant le muscle entre l'anus et les organes génitaux et il est à la base de la colonne vertébrale. Le chakra racine est le seul chakra à s'ouvrir vers le sol. Le chakra couronne s'ouvre vers le ciel et les autres sur le devant. Comme je vous l'ai dit, il est le siège de la Kundalini qui est enroulée elle-même comme un serpent. Le, le Kundalini euh, Yoga le symbolise par un lotus, une fleur de lotus à quatre pétales rouges. Alors, la fonction principale euh, du euh, Muladhara chakra est de vous ancrer, de vous enraciner à la terre. C'est le siège de notre enracinement à la vie. Il gère nos besoins primaires. Pour faire un parallèle avec la pyramide de Maslow, il représente nos besoins physiologiques se nourrir, se vêtir, se loger, la sexualité, assurer euh, sa survie de manière générale ainsi que le besoin de sécurité comme le fait d'avoir confiance, de se sentir confiant. Le chakra racine est également lié à nos expériences passées au karma par exemple. On l'associe aux glodes surrénales qui jouent un rôle primordial sur la circulation sanguine, le taux de sucre, l'adrénaline, la testostérone, etc. On l'associe également aux organes corporels suivants. Je vous ai fait une petite liste. La prostate, la vessie, l'anus, le rectum, les reins, les intestins, la colonne vertébrale, le nez, les os, les dents, les jambes, les pieds, les cheveux, le système immunitaire et lymphatique ainsi que le sang. Bien évidemment, si vous avez un quelconque problème physique ou un souci de santé, seul votre médecin est à même de juger ce qui est bon pour vous et de vous recommander ou alors de vous prescrire ce dont vous avez besoin pour aller mieux ou pour guérir. Je vous conseille donc fortement de le consulter et de lui parler de tout souci médical. L'harmonisation de vos chakras doit être vue comme un plus, quelque chose de complémentaire mais qui ne se substitue en aucun cas à l'avis de votre médecin. Alors bien évidemment, le chakra racine est associé à la terre. Le métal le symbolisant étant le plomb. Les minéraux le représentant sont euh, quasiment l'ensemble des pierres rouges, telles le rubis, le grenat. Les fleurs, ce sont euh, les fleurs rouges, les roses rouges, le coquelicot, le bougainvillier rouge, etc. Les fruits, eh bien ce sont tous les fruits rouges, mais aussi la tomate, les pommes rouges, etc. ou les, ou, ou les fruits dont l'intérieur est rouge, comme la pastèque ou la grenade. Bref, vous l'aurez compris, la couleur du chakra racine est le rouge. Nous sur les propriétés du rouge dans un petit instant euh, puisque je vais d'abord vous donner les caractéristiques d'un chakra déséquilibré et après celui d'un chakra équilibré puisque c'est le but de cette séance d'hypnose, c'est ce vers quoi vous allez. Alors quels sont euh, les signes d'un chakra racine déséquilibré si le chakra racine est trop ouvert ou trop actif, c'est pareil, votre survie est au centre de vos préoccupations. Ce qui fait que tout ce qui est d'ordre matériel ou financier vous obsède la recherche du gain. Euh, L'argent euh, vous omnibule. Et vous pouvez avoir euh, toutes les qualités, entre guillemets, qui vont bien avec, telles l'avarice ou l'égoïsme, par exemple. Mais aussi, vous pouvez n'avoir aucune limite, pour ne pas dire aucun état d'âme, ou presque, pour assouvir euh, votre recherche d'argent, de gain, etc. L'argent... Le matériel est votre Dieu, comme on dit. Ce qui fait qu'à la fois, vous pouvez blesser les autres, mais vous pouvez aussi être amené à trop travailler, à accumuler les, les objets, le matériel, l'argent, bien sûr, mais aussi à abuser de la nourriture, des plaisirs charnels, de l'alcool, du tabac, des jeux, etc. du fait d'une recherche excessive euh, de plaisirs physiques ou charnels, de votre besoin d'assouvissement en tout genre. Vous pouvez aussi avoir une forte tendance à être colérique, violent, autoritaire ou hyperactif. Alors bien évidemment, un chakra racine suractif peut entraîner de la boulimie, euh, de l'obésité, de l'insomnie, un sommeil euh, peu réparateur, etc. Alors, si le chakra racine est trop fermé, par contre, s'il est sous-actif, cela signifie que l'énergie ne circule pas suffisamment au sein de votre chakra racine. Et donc, là, vous êtes sujet à de nombreuses peurs au niveau de votre vie. Vous avez peur de mourir, peur de manquer, euh, peur de manquer d'argent, de nourriture, peur euh, de vous retrouver sans emploi. Il y a un fort sentiment d'insécurité, un grand manque de confiance en vous, un manque de lâcher prise aussi, bien sûr. Euh, la peur du changement, qui bien souvent d'ailleurs euh, peut aller de pair avec un manque de lâcher prise. Il y a également du stress, de l'anxiété, mais on peut citer également la peur d'être abandonné, la négativité, le manque de volonté, la passivité, etc. Euh, également, vous pouvez être craintif, vous ne vous sentez pas à votre place, vous êtes nerveux, etc. Autre manifestation d'un chakra racine sous-actif, ça peut être tout simplement le fait de ne pas avoir les pieds sur terre, le fait d'avoir du mal à se concentrer, euh, le fait d'être très vite distrait ou distraite. Comme on dit, vous avez la tête dans les nuages vous avez tendance à fuir la réalité. Cela peut entraîner de la stabilité, des pertes de mémoire, de la paresse, un manque de, un manque de dynamisme, euh, le fait que ou le fait que vous que vous baissiez très vite les bras. En résumé, un déséquilibre du chakra racine, qu'il soit dû à une sous-activité ou à une suractivité, fait que la personne est assez peu spirituelle, disons, puisque tournée sur elle-même, sur ses besoins matériels ou Physique. Elle est peut-être trop terre à terre. Et au niveau euh, physique, il y a, euh, il va souvent y avoir des problèmes de dos, des troubles intestinaux, une mauvaise euh, circulation sanguine, de la fatigue, des douleurs osseuses, etc, etc. Alors, après toutes ces réjouissances, n'est-ce pas, voyons maintenant ce vers quoi vous allez, à savoir un chakra à racine équilibré. Quels en sont les signes eh bien, c'est très simple. Lorsque votre chakra racine est équilibré ou harmonisé, c'est-à-dire quand l'énergie ne circule ni en excès ni en moque, vous vous sentez bien ancré sur terre, bien en sécurité, vous vous sentez bien euh, en pleine forme, vous bénéficiez d'une bonne vitalité, euh, d'un réel bien-être et vous êtes maître de vous-même, totalement centré. Concrètement, vous n'êtes sujet à aucune addiction ou accès euh, de besoin, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, par exemple. Vous avez confiance en vous et aux autres, vous vous sentez à votre place et vous êtes à l'aise en société. Alors, je le reprécise bien, pour tous ceux qui est de près ou de loin liés à la santé, à la vie, à la maladie, allez consulter un médecin afin qu'il vous fasse un diagnostic euh, et vous prescrivent ce qu'il jugera utile et nécessaire. Ne faites pas d'autodiagnostic, euh, voyez l'harmonisation de vos chakras comme quelque chose de supplémentaire, de complémentaire à un traitement médical. Et dans tous les cas, il ne saurait le remplacer. Alors, revenons à la couleur rouge. Une mise au point me paraît nécessaire puisque certains peuvent avoir euh, des a priori, des préjugés sur cette couleur, ne pas l'aimer, etc. Or, comme le rouge va vous imprégner et que vous allez euh, vous imprégner du rouge, mieux vaut d'ores et déjà faire copain-copain avec, euh, pour ceux qui ne sont pas déjà à l'aise avec cette couleur. Et si vous l'êtes déjà, eh bien vous aurez encore plus de raisons d'aimer le rouge. Alors oui, le rouge est une couleur à double tranchant qui peut rapidement basculer, je dirais, puisque le rouge symbolise le sang, par exemple, quand il est dans nos veines tout va bien, mais s'il se répand abond abondamment hors de nous, euh, cela peut très vite aller moins bien. Dans la même idée, le rouge symbolise le feu. Alors le feu de la cheminée euh, nous fait du bien, nous réchauffe, il peut susciter un élan de romantisme, il est utile euh, pour, euh, pour faire cuire et chauffer les aliments, etc., mais s'il se répand Partout, c'est tout de suite moins bien. Bref, dans le rouge, il y a à la fois la vie, à la fois la mort. Tout dépend euh, d'où il se trouve, j'ai envie de vous dire, et du contrôle qu'on en a. Le rouge symbolise l'amour, la passion, mais trop de passion peut amener à la déraison, pour ne pas dire à la destruction. Bref, donc cette couleur rouge euh, est clairement ce qui doit être à la base, à la source, à l'origine, puisqu'elle souligne clairement la nécessité d'avoir un équilibre et d'être soi-même un équilibre. Alors, le rouge représente quoi Eh bien, le rouge est la couleur de l'honneur. En France, en tout cas, on le retrouve dans la robe euh, des magistrats, dans les habits euh, des cardinaux, la Légion, euh, de, de la Légion d'honneur, où on porte euh, le ruban rouge, euh, dans les décors des, des, des théâtres, des théâtres classiques, en tout cas, qui sont faits euh, de rouge et d'or. Bien évidemment, euh, il convient d'évoquer le tapis rouge à l'entrée des bâtiments pour en honorer les visiteurs. Le rouge est aussi la couleur des émotions. On peut devenir rouge hein, sous l'effet d'une gêne, sous l'effet de la colère mais aussi euh, du désir sexuel hein, ou du plaisir plutôt. Le rouge est la couleur de l'amour, de la passion, de la sensualité, mais aussi de l'interdiction et du danger puisque c'est la même couleur qu'on associe au diable. Le rouge est bien évidemment associé à la chaleur, cela va euh, avec le feu et il désigne le sud sur les boussoles. C'est également la couleur de la vie puisque puisque euh, c'est la couleur du sang et c'est aussi la couleur de la force, de la puissance et de la souveraineté. Pour info, euh, le nom phénix est un dérivé euh, du mot grec signifiant « pourpre » et ça tombe bien puisque le phénix représente euh, à lui tout seul la quasi-totalité des caractéristiques de la couleur rouge, pour ne pas dire toutes les caractéristiques, puisqu'il est à la fois le symbole de la vie, de la mort, de la puissance, etc. Alors, nous allons commencer la séance euh, dans un instant, simplement le temps de me présenter aux nouveaux venus sur la chaîne. Alors, bienvenue à vous, je, je m'appelle Audrey Legueriec, je suis hypnothérapeute depuis 2011, euh, maître praticienne euh, en hypnose et en PNL c'est-à-dire euh, programmation neurolinguistique. Je pratique une hypnose ericksonienne, une hypnose conversationnelle, une hypnose euh, spirituelle. Les séances se font en visio, soit par Messenger, WhatsApp ou Skype. Les infos, euh, le lien pour les prises de rendez-vous en ligne, mon site internet, etc. Bien sûr, vous allez retrouver tout ça en barre d'infos, enfin en barre de description plutôt de la vidéo. Je vous invite à activer les notifications avec votre abonnement, je le rappelle d'ailleurs également aussi à ceux qui sont déjà abonnés, sinon vous risqueriez de rater mes méditations, mes séances d'hypnose, euh, les lives sur Youtube, mes tirages au sort, etc. Je vous remercie bien sûr de penser à liker la vidéo, d'écrire en commentaire vos ressentis sur la séance, de penser à la partager sur vos réseaux sociaux et vous pouvez également adresser un don à la chaîne que vous désiriez soutenir la chaîne ou participer à ce travail thérapeutique énergétique. Allez, on va commencer la séance. Je vous rappelle que vous devez être seul dans une pièce où personne ne viendra vous déroger. Votre téléphone est nécessairement en mode avion. et Je dis bien en mode avion. Vous devez être assis pour cette euh, méditation sous hypnose et non allongé. Les pieds bien à plat sur le sol, euh, sauf si vous êtes assis en tailleur, bien sûr. Dans tous les cas, vous devez être euh, adossé et avoir obligatoirement des écouteurs euh, sur les oreilles afin que ma voix crée un champ englobant. Fermez les yeux. On va tout simplement commencer par la fin de la séance, comme si vous faisiez un bond dans l'espace, dans le temps, avant même de rentrer sous hypnose, avant même de visualiser votre chakra à racine ou de le ressentir. Oui, ne pensez pas à cette partie de votre corps… à votre périnée… imaginez simplement que vous soyez déjà entré sous hypnose… et que vous ayez déjà rééquilibré votre chakra racine… imaginez simplement… Ce que vous ressentiriez là, maintenant, si votre chakra racine était déjà équilibré. Pour ceux et celles qui ne ressentent pas déjà, sous quelque forme que ce soit, des sensations physiques, des sensations Émotionnel, agréable, intense, douce ou une quelconque autre émotion, allez simplement au-delà de cette première réponse mentale et projetez réellement simplement tout ça au-delà. Au-delà de votre mental, au-delà de vos pensées, projetez-vous au-delà de ma voix ou, ou d'une apparente normalité de vos pensées de vos actions ou de vos ressentis. Oui, allez au-delà d'une voie qui semble indiquer une direction alors qu'en réalité, puisque vous faites un bond dans le temps pour être dans l'avenir et de votre avenir, il ne peut y avoir de direction puisque le temps est intemporel. Dans l'espace... Vous êtes déjà à l'instant et au lieu précis de l'avenir, de votre avenir, tout comme de votre devenir d'ailleurs. Et si, en réalité, tout vient, venez et viendra là, maintenant aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas curieux que je vous parle de futur alors que le chakra racine étant lié à la terre, à la base, aux, aux fondations, au passé donc, je devrais justement vous parler du passé. Vous demandez de vous projeter dans, dans vos racines, dans votre antériorité, alors que je ne le fais pas du tout, puisque je vous invite à voyager dans le futur, un moment en tout cas, pour commencer, disons, il faut dire que, paraît-il, tout ce qui a été, sera et donc, logiquement, par réciprocité, tout ce qui sera a déjà été. alors, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans cet univers, dans cette espace où l'alpha et l'oméga se côtoient en permanence. Le début et la fin sont en perpétuelle connexion, en perpétuelle interaction, en perpétuelle adéquation. une adéquation mutuelle réciproque dans une dépendance ou plutôt une co-dépendance perpétuelle formant ce que l'on peut appeler l'infini l'infiniment grand l'infiniment petit. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous ressentez quand vous êtes au centre, au cœur de l'infini au milieu… imaginez… allez-y imaginez qu'un… qu'un centre… qu'un milieu existe… Qui ressentez-vous à votre avis Qui en deux mots… et qui… en un mot… c'est-à-dire qui… la personne… Je parle très souvent avec de multiples niveaux de compréhension activant ainsi plusieurs niveaux de conscience ouvrant elles-mêmes… si ce n'est déjà fait certaines dimensions spirituelles et énergétiques, et, au moins, la compréhension, la connexion… et toutes… et toutes les connexions nécessaires… De ce fait, présentement, que ressentez-vous au milieu de votre projection de l'infini… serait-ce le siège de la plénitude… de l'absolu… autre chose… Peu importe au final, la sensation ressentie et sa perception. Remarquez simplement ce que vous ressentez dans cet absolu, dans cet infini. ressentez-vous… serait-ce… une énergie… d'amour… une énergie… de bienveillance… la vie… ou la source… de toute vie… À moins que ce ne soit les énergies… célestes… Voir… le céleste lui-même… Ou simplement… l'expression de votre être la plus vraie… la plus totale, elle-même absolue et infinie. L'autre question c'est… à quel moment précis avez-vous ouvert toutes les perceptions sensorielles nécessaires à la modification de conscience et, et à la modification énergétique… dans laquelle vous êtes… alors bien sûr, peu importe tout ce que vous allez vivre et ressentir, tout ce qui va se passer pendant et après cette méditation sous hypnose ne peut être que placée sous les meilleurs auspices énergétiques, spirituels, mentaux, émotionnels, psychologiques, physiques et ce, dans toutes les dimensions de votre existence. Alors, vous allez pouvoir maintenant vous connecter uniquement à ma voix, vous allez pouvoir maintenant faire abstraction de tout le reste, de toute pensée, de toute attention afin de centrer toute votre conscience et toute votre énergie. Sur la terre. Peut-être la voyez-vous vue d'en haut. Peut-être êtes-vous assis ou assise sur le globe terrestre. Peut-être êtes-vous à l'intérieur de la terre, en son centre, en son sein, ou que sais-je d'autre, peu importe, vous allez regrouper votre esprit et toutes vos énergies sur votre bassin. sur la zone du périnée plus particulièrement, et vous allez aussi en parallèle vous concentrer sur vos pieds, que vous soyez assis en tailleur, ou que les pieds soient sur le sol. Oui imaginez… et ressentez vos pieds totalement en connexion… avec la terre… et vous allez de plus en plus à chacune de vos inspirations, à chaque rythme donner par ma voix et à chaque seconde qui passe prendre une conscience de plus en plus accrue de votre périnée et de la voûte plantaire et l'ensemble des sensations, l'ensemble des ressentis physiques que vous y ressentez concours au fait que vous appreniez de plus en plus conscience. Vous allez, et encore plus, et, et même si c'est déjà énormément le cas, vous allez encore plus ressentir tout un ensemble de picotements… de vibrations dans l'ensemble de votre corps et… et c'est pour ça que je vous demande vraiment de porter toute votre conscience uniquement au niveau du périnée et des pieds… oui vous allez en permanence laisser votre conscient totalement ancré, focalisé sur le bassin et sur les pieds jusqu'à peut-être même avoir l'impression que votre conscience se situe au niveau de vos pieds… Que votre conscience tire son existence dans cette partie de votre corps… Comme si votre conscience tire ça sa source de la terre… tire sa connaissance et sa puissance de la terre… vos perceptions énergétiques vont devenir de plus en plus intenses, vibrantes. Vous pouvez ressentir une incroyable chaleur et plus encore. Tout cela est normal. Je n'en parlerai pas plus car cela ne ferait qu'augmenter tous ces ressentis sachez simplement que chacun d'entre vous va vibrer énergétiquement comme il doit vibrer et résonner en harmonie avec la terre et l'énergie… terrestre. tout en ayant conscience donc du flux et du flot énergétique tant à l'intérieur de vous… autour de vous… vous allez prendre le temps de ressentir qu'à chacune de vos expirations maintenant quelque chose… Se pose, se calme, s'apaise, devient attentive. Très à l'écoute même d'un profond silence intérieur. oui… oui un profond silence intérieur… et un silence tellement… tellement révélateur… un silence… rempli… de connaissances… Et qui sait, rempli peut-être déjà de connaissances universelles, pour certains en tout cas. Vous allez à présent vous imaginer entouré de rouge de la couleur rouge partout partout oui imaginez que vous êtes en pleine nature au cœur de la nature et que tout est rouge, vous êtes assis quelque part, et si ce n'est pas le cas, vous vous asseyez. Assis donc, les yeux fermés, le sol est rouge, peut-être qu'il est Recouvert de pierres précieuses et, et semi-précieuses rouges, à moins que ce ne soit des fruits rouges en abondance sur le sol, ou alors la terre qui elle-même et rouge ou l'herbe, peu importe tout est merveilleusement rouge, même les yeux fermés dans cet espace vous savez que tout est rouge, les arbres, les feuilles, les troncs, les racines, vous ressentez et voyez cette couleur rouge partout, elle semble être omniprésente, infinie, et ceux qui n'étaient pas déjà rouge le devient. Cette couleur s'épanouit et s'investit dans tout ce qui n'était pas déjà rouge. Vous allez d'ailleurs Maintenant, imaginez votre chakra racine dont l'ouverture est tournée vers le sol. Respirez cette énergie rouge. Cette lumière rouge. Oui, imaginez toute cette énergie de la terre qui, ordre sous chacun de vos pieds… Voyez cette couleur investir la voûte plantaire de vos pieds… Vos orteils… Puis déjà, la partie supérieure de vos pieds, vos talons, surtout vos talons d'Achille, vos chevilles. Voyez, sortez. Le rouge s'y épanouir parfaitement. Et le rouge investit de plus en plus vite et de plus en plus profondément vos jambes, vos mollets. Ressentez. Ressentez cette progression en vous. À chaque inspiration, le rouge monte. De plus en plus, il s'installe en vous tellement, naturellement, tellement, facilement. Il atteint déjà vos genoux et, s'immiscent déjà complètement dans votre « je », c'est-à-dire dans votre « moi », dans votre « être ». Tout comme ils s'immiscent dans le « nous » créant les « je » et le « nous » parfait pour vous. Oui, créant donc les genoux parfaits où tout s'articule idéalement autour de vos rotules. Et il continue dans le bas de vos cuisses, sa force, sa puissance intègre le bas de vos cuisses et monte, monte jusqu'à atteindre le haut des cuisses… sentez cette énergie rouge de la voûte plantaire jusqu'au haut des cuisses. Certains d'entre vous ressortent peut-être même la façon dont elle permet à la chenille de devenir un papillon, retirant ainsi toute chaîne mentale ou émotionnelle et libérant des peurs… Connecté à la terre et donc connecté à la nature, cette énergie vous connecte à votre propre nature… à votre nature… Profonde. Laissez maintenant l'énergie du rouge pénétrer votre chakra racine, oui, laissez, laissez et sentez cette énergie entrer dans le chakra racine, situé donc au niveau du périnée. en fonction de différents paramètres, votre chakra tourne dans le sens, des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse mais n'y pensez pas, laissez cette énergie faire elle, elle sait parfaitement, que faire elle sait parfaitement, ce qui est bien et bon pour vous, alors laissez-la simplement Harmonisez, équilibrez votre chakra racine et continuez de vous y concentrer. Voyez et ressentez vibratoirement le rééquilibrage de votre chakra racine tout en sortant également ce qui se produit vibratoirement sous vos pieds. Sentez l'ouverture de votre chakra, racine s'il était fermé ou trop fermé ou sentez-le être moins ouvert s'il était trop ouvert Sentez ainsi ce que cela rééquilibre en vous, ce que cela libère, apaise, calme, stimule. Laissez maintenant cette énergie Bien présente, équilibrée, diffusez précisément la juste quantité d'énergie rouge nécessaire dans tout le reste du corps. Sentez-la donc, montez dans le ventre. Dans votre poitrine. Votre gorge, votre troisième œil jusqu'au sommet de votre crâne. Respirez profondément. Sentez l'équilibre en vous, l'ocrage à la terre, l'ocrage à la vie. Le rééquilibrage du chakra racine étant maintenant terminé, je vais compter de 1 à 7. À 7, vous ouvrirez les yeux et sortirez d'hypnose le chakra racine bien équilibré. Vous allez bien évidemment garder, conserver de cette séance d'hypnose uniquement le meilleur. Sachez que demain vous pourrez rééquilibrer votre chakra sacré afin de continuer le rééquilibrage de vos chakras. Un, deux, trois. 4, 5, 6, 7. Vous ouvrez les yeux. Prenez d'ample respiration. Étirez-vous, allez-y, étirez-vous, bougez, respirez à plein poumon. Je vous dis à demain pour ceux et celles qui souhaitent continuer leur réalignement. Et à bientôt pour les autres. Au revoir.